La compétition belge, en général, c'est un mix de pas mal de choses, pas mal de genres différents. Il euh, y a toujours et des films flamands et des films francophones, fort heureusement. Euh, ça va de la comédie noire à l'horreur pure, euh, au fantastique. Un prix dans un festival comme le nôtre, qui est membre fondateur de la, de la fédération Méliès, qui est quand même une fédération qui regroupe tous les grands, tous les grands festivals fantastiques euh, européens, euh, c'est pas rien et, euh, et en plus, surtout que le, le, le gagnant de notre, notre euh, compétition belge euh, représente ensuite euh, la Belgique dans la compétition européenne, euh, qui est donc justement cette compétition où on remporte un milliers d'argent. Ça veut dire qu'ensuite le film est, est sélectionné pour aller euh, participer à la finale, pour tenter de remporter le milliers d'or euh, à SIGES. Bon, ça n'a pas été le cas de Sangueneiro euh, cette année, mais, euh, mais oui, c'est une, une belle reconnaissance, c'est un bon boost. Il euh, y a énormément de gens qui nous envoient des films parce que le, le, le circuit des festivals Méliès, c'est porteur. Euh, on fait quand même partie des cinq plus grands festivals de cinéma de genre au monde, c'est pas rien. Et en tant que programmateur, voilà, j'ai envie que les gens voient la richesse et la diversité qu'on a dans, dans notre cinéma. Euh, après, pour parler de, de, de films en, plus en particulier, euh, je pourrais parler de Amour Noir, qui est un film où il y a deux personnages, un qui doit tuer l'autre qui vont se lancer dans une discussion euh, très longue avec des pour essayer de parce que l'un essaie de rester en vie, il essaye de faire en sorte que l'autre ne le, ne le tue pas, euh, il va avancer des arguments. Euh, mais en même temps, c'est très décalé, c'est euh, très drôle. Il y a un petit côté dans l'écriture des dialogues qui, qui peut faire penser, j'utilise tous les grands mots, mais qui fait, peut faire penser un peu à, à du Tarantino. Il y a euh, Drifter, euh, un film flamand, et on a l'homme qui qui touchait la boule, qui est passé au festival Anima aussi. Deux films d'animation complètement différents, mais on tient à mélanger les films d'animation avec les films live parce que ce sont pas des genres différents. Mon épouse aussi a eu quelques difficultés au début. on était comme moi. Oh mais ça va pas non C'est tous complètement tarés. Alors il y aura plusieurs films plusieurs films belges qui sont plutôt des coproductions, euh, plutôt que des, des, des films 100% belges à proprement parler. Euh, C'est notamment le cas de Saturn Bowling, de Patricia Mazui qui sera présente euh, au festival pour le présenter. On a aussi King on Screen qui est réalisé par euh, Daphne Bayweer euh, qui est une réalisatrice belge et qui a fait un, un documentaire sur euh, les adaptations de Stephen King au cinéma. En coproduction, toujours, on a The Pod Generation de Sophie Barth, qui avait déjà présenté un film il y a quelques années euh, au festival, euh, qui est une réalisatrice française. Euh, C'est une coproduction minoritaire euh, belge, avec euh, notamment une intervention de, de Wally Maj dans le film, euh, qui est un film qui était passé à Sundance, avec Emilia Clarke, donc la Reine des Dragons de Game of Thrones, euh, et uh, Chiwetel et Giofor, euh, au casting. Donc.